Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis super contente. J'avais passé commande il y a 6 semaines et euh, mon mari est allé chercher euh, la tasse que j'ai rendue depuis super longtemps. Donc c'est Delphina Terra, euh, c'est une potière qui est près de Nancy, elle a un site internet qui s'appelle euh, Hop, donc à regarder, elle fait peut-être aussi des livraisons, euh, mais comme elle était dans le coin, bah voilà, autant, euh, autant le récupérer. Et euh, ça fait des années que j'ai une recherche assez particulière. Parce que euh, mon mari a une, une tasse qui euh, n'a pas de vernis protecteur à l'intérieur. Et hop, euh, quand euh, il... À un moment où on goûtait des thés, et je me suis rendu compte que euh, son euh, son thé avait un, un parfum qui explosait énormément, et on en a discuté, et je me suis rendu compte qu'en fait, comme elle n'avait pas de vernis à l'intérieur, elle s'était culottée, euh, avec le thé. Alors ça fait un petit peu de douleur. Donc euh, quand on était à la Foire Expo, euh, donc il y a six semaines, euh, j'ai croisé euh, cette céramiste qui faisait des tasses, euh, entre autres, hein, euh, des bols, des tasses, des saladiers, je crois aussi, superbes, magnifiques. Et je me suis dit, bah tiens, je vais demander si euh, des fois que, à hein, chaque fois je demande dès que je crois quelqu'un euh, ou des tasses, qui, qui a des tasses, qui fait des tasses. Vous n'auriez pas des tasses qui ne sont pas vernies à l'intérieur euh, et bien sûr c'est non Parce qu'en fait ça fait euh, 50 ans Que c'est plus à la mode et que ça ne se fait plus du tout euh, la, la tasse de mon mari En fait elle vient du Japon Donc euh, c'est grâce à ça Qu'on a, qu a eu cette tasse là Et, euh, et elle m'a dit Non mais je peux vous la faire oh, oh, Génial euh, Et du coup elle est vernie à l'extérieur mais pas à l'intérieur À l'intérieur il y a juste un rebord Pour que ce soit pas désagréable pour l'élève, Donc ça c'est impeccable Et on va la découvrir ensemble j'ai tellement hâte bien emballé, hein. waouh, voilà donc elle a une super prise en main, voilà, elle s'adapte très bien. Alors comme je la voulais peut-être un peu plus grande parce que je bois beaucoup, euh, je bois vraiment euh, des, des grandes quantités d'eau, j'en ai recommandé une et puis euh, sûrement avec un, une couleur différente bon, comme ça j'en aurai deux. Euh, alors l'idée d'avoir une tasse euh, qu'on vient culoter, culoter en fait c'est le dépôt, euh, généralement plutôt des dépôts bruns, qui vont s'accumuler. On peut les retrouver par exemple euh, pour ceux qui fument la pipe, une pipe va se, se, cul se culoter, il va y avoir un, un dépôt qui va former comme euh, une seconde peau pour le revêtement. On peut l'avoir pour les tasses qui ne sont donc pas vernies à l'intérieur. On peut le retrouver aussi dans les théiards en fonte. Et euh, dans certains types de cafetière, ça a pu se faire, mais euh, là je dois avouer que je n'ai plus du tout euh, les matériaux en tête, puisqu'il faut que le matériau ne soit pas lisse, donc pas du métal, pas du verre, il faut qu'il y ait une certaine porosité pour que ça vienne s'accrocher. Alors, mon mari m'a gentiment ramené euh, sa tasse pour que je puisse vous montrer. Alors, un petit peu complexe, voilà, alors vous avez vu au moment où ça a flashé, je sais pas si ouais on voit quand même ah voilà super là on voit très très bien voilà là on voit très très bien le culottage de la tasse et je viens de porter euh, voilà. le, le gobelet à mes lèvres et il, à mon nez il, il sent le, le thé alors le problème c'est que lui euh, c'est un culottage involontaire donc en fait il euh, y a plusieurs types de thé et notamment de la tisane à, assez fruitée dedans donc le mélange il est à mon goût, pas très harmonieux et c'est ce c'est pas ce qu'on fait généralement. Quand on souhaite culoter quelque chose, c'est qu'on le réserve à un emploi précis pour que ça vienne euh, rehausser le parfum encore et encore, le parfum ou le goût. Euh, moi, je vais me servir de cette tâche que pour le gan matcha, parce que le gan matcha, c'est un, un thé, c'est un thé japonais, un thé vert, euh, qui contient du riz soufflé. Ma mère le surnomme le, le riz popcorn, parce qu'il a un peu cette odeur de céréales soufflées. Et euh, c'est un thé qui passe tout le temps, il passe bien le matin, le midi, le soir, il passe bien au repas, il est léger, euh, c'est probablement mon thé préféré, euh, il n'est pas excessif en termes de prix, Enfin, vraiment il est idéal. Et justement, euh, je trouve que le, le fait de vouloir quelque chose qui se culotte fonctionne particulièrement bien euh, avec ce thé, avec cette euh, saveur particulière de, de céréales soufflées. Donc je vais m'en servir que pour ça. Euh, là, on a presque plus de gamme à mais ce que je vais faire, c'est me remplir une tasse et euh, laisser euh, tranquillement euh, faire sa vie euh, pour la première utilisation. Et puis je boirai mon thé euh, pas trop chaud. Et euh, après, les autres fois, il suffit de consommer euh, dedans. Si jamais on veut, on peut aussi euh, rincer, à la première utilisation, euh, pas rincer avec de l'eau, hein, rincer avec le produit euh, avec lequel on souhaite euh, commencer à culoter. Mais voilà, c'est pas du tout nécessaire. Vous buvez dedans normalement et au fur et à mesure, ça va se culoter. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Euh, je vous redonne quand même les coordonnées euh, de la personne qui a fait cette tasse, euh, de ces blancs au chemin. Euh, y Il y a plusieurs couleurs disponibles, moi comme j'aime beaucoup le, le bleu et que cet aspect euh, bicolore euh, me convenait euh, très bien. Il euh, y a des formes droites, j'en voulais une avec une bonne prise en main, euh, impeccable. Voilà. Et, euh, et j'en redemanderai une un peu plus haute et puis euh, plus droite. Voilà, donc c'est Delphina Terra, le site. Hop. .com et voilà, ça va être parti pour la tournée de Game Matcha. Je vais vous montrer comment c'est le Game Matcha du coup, vu que je vais m'en faire un. Allez. Voilà, donc je vous montre euh, le Game Matcha, on voit bien les petits grains soufflés qu'il y a dedans. Hop. Et c'est un thé vert qui est vraiment euh, très doux, très agréable. Alors, généralement, j'utilise pas ce, ce système-là de la boule à thé, qui est pas malin, hein. pour faire des doses individuelles, c'est très bien. Euh, je n'utilise pas parce que généralement, je fais euh, directement une théière euh, vu que je bois beaucoup. Euh, mais euh, ce que je vous conseille, c'est d'avoir euh, effectivement des, des choses qui permettent suffisamment de mouvement entre l'eau et le thé. Euh, donc une boule à thé, par exemple, ou une chaussette à thé. Moi, c'est ce que je préfère les chaussettes à thé. Euh, c'est ce que j'utilise d'ailleurs dans, dans ma théière euh, habituelle. Alors, donc là, on, on voit que le thé, il est, euh, y, a, y a des morceaux qui sont partis, parce que c'était vraiment la fin euh, de la réserve, il ne nous restait plus que ça. <rire> et euh, euh, il va tranquillement infuser, et puis euh, le parfum va s'imprégner progressivement dans la, dans la tasse. J'essaye de voir si je peux... Euh, euh, changer un peu les lumières pour que vous voyez mieux, mais euh, le, le rendu est pas génial, euh, ça paraît beaucoup plus brun que, que ce que ça n'est normalement. Donc voilà, euh, j'espère que vous allez bien profiter, prendre une boisson chaude, savourer en pleine conscience, prendre le temps de profiter des parfums, des... Du, du goût, de la chaleur, de la, de la fraîcheur si vous prenez frais, euh, de tout ce que ça évoque aussi en vous. Moi j'adore cette sensation liée au gan matcha qui est euh, beaucoup de douceur et en même temps beaucoup de, de fraîcheur parce que ça reste du, du thé vert. Euh, voilà, amusez-vous bien, profitez bien.